Bienvenue sur cette cinquième review de la saison 2 de Villan Saga. Et du coup, pendant cette review on a vu le retour de Canute, on a vu le retour de Torkel et ça a commencé avec Canute qui repensait au moment où Ascalad il avait tué le roi. Et on a vu qu'il y avait une carte avec un narrateur qui explique et tout. Donc franchement, cette séquence, j'aimais bien, parce qu'on nous a expliqué que le Danemark est privé l'Angleterre de son autorité. Mais depuis la mort du roi Sven, ça a changé. Et forcément, hein, depuis qu'il y a Canute qui est sur le trône. Et après la mort du roi, il y a aussi srl 2 qui a voulu devenir roi d'Angleterre. Sauf que le truc, c'est qu'il y a aussi Canute. Vu que maintenant les Danois, ils ont quasiment conquis toute l'Angleterre. Canute, il voulait sa part du gâteau Sauf qu'à côté, il y a aussi SRL. Donc tu vois, il y, a, il y a des doutes sur la légitimité du roi. Et du coup, pendant les... Après cette explication, on a vu qu'il y avait un verre qui était tombé. Et on disait que c'était empoisonné. Et il y avait quelqu'un qui voulait empoisonner le roi et tout, le roi d'Angleterre. Et carrément, en plus, il y a un mec qui lui a fait une clé de bras, tout ça, il l'a tenu. Donc euh, là, on n'a pas trop compris au début. Parce que tu sais, on connaît pas le roi, on sait pas qu'on n'est pas le contexte en fait. Mais on va y revenir après et plus tard avec les explications. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Mais du coup, là on voit Canute qui est à cheval, qui est en train de regarder l'Angleterre et tout. Parce que maintenant, tu vois, c'est bon, on a enfin le retour de Canute. En tant que personnage, c'est même pas qu'on parle de lui. Parce que de toute façon, même en plus, je disais au dernier épisode. Et du coup, je pense qu'ils vont être introduits Parce que quand même, c'est des personnages importants. Et même en plus, on voyait Ormar qui disait, il a envie de combattre avec les, les combattants de Knut ou un truc comme ça. Tu vois, il a parlé d'eux, donc tu sais, il y a un petit clin d'œil. Là, on voit un plan. Donc je pense que quand même, c'est pas des personnages qui vont être laissés à l'abandon. Mais bref, du coup, il y avait un soldat qui disait à Canute que l'Angleterre elle était complètement dévastée. Et que là on voyait que c'était bas c'était la merde, hein, clairement, en Angleterre. Et Canute, il lui disait quand même, n'en parle pas comme si on était pour rien, tu vois. Parce que c'est la faute des Danois, clairement. Après, tu sais, il y a, y a, y a, y a des revanches et tout, machin. Donc on peut pas vraiment savoir si c'est la faute de qui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les Danois qui ont foutu la merde comme ça en Angleterre. Donc lui, il, il dit euh, il dit ça, mais d'un côté, ils sont, ils sont responsables. Et Canute, il a vu qu'il y avait de la Agitation, il a vu des soldats qui étaient partis voir des habitants dans des tentes et tout, ils sont partis les chercher, donc il a dit aux soldats qu'est-ce qu'ils font là Et lui il a dit qu'ils sont partis chercher des femmes pour euh... bah tu sais forcément en temps de guerre, ils prennent des femmes pour les revendre, des gens pour en faire des esclaves, etc. Bah comme ils l'ont fait avec Einar hein, tout simplement. Einar c'était un anglais euh, qui a subi, subi ça, bah c'est exactement pareil, tu vois. Et Canute quand il a entendu ça, il a dit coupez-leur la tête et mettez-la sur un pic. En plus ce qui est bien, c'est que maintenant il est il est ferme. C'est pas comme dans la saison 1, parce que c'est par rapport à la mort de Ragnar aussi, tu vois, ça l'a changé. Maintenant il est ferme quand il prend une décision, il est sérieux, il est autant, il se fait respecter, tu vois, par rapport à avant. Et, et ça franchement, je kiffe trop. Kanut vraiment maintenant, c'est vraiment un, un, un perso de fou parce qu'il il a été développé et maintenant en plus du coup, il garde euh, le caractère qu'il avait avant la fin de la saison 1 Et quand même Kanut c'est un bon parce que ça, c'est le genre de choses en plus comme il disait l'autre soldat là, c'est la tradition donc normalement ils peuvent pas changer ça et tout. Mais lui, quand même, il est parti à l'encontre de ça et même en plus, il reconnaît sa part de responsabilité dans l'état de l'Angleterre et tout. Donc quand même, tu vois, même s'il a mis la couronne, il a gardé une part de sa personnalité qu'il avait avant. Donc ça, franchement, je trouve que c'est bien. Et Kanut il est arrivé vers Floki et il lui est demandait est-ce que tout est prêt. Floki il lui a dit que oui, c'est bon. Donc au début, tu vois, on peut pas savoir de quoi il mais c'est après en voyant l'épisode parce que ce qui est bien aussi c'est que cet épisode avec un deuxième visionnage on, on comprend les choses différemment tu vois et des choses qu'on voyait pas avant maintenant on les comprend mieux parce qu'en vrai il était un peu compliqué à comprendre donc euh, franchement avec un deuxième visionnage ça, ça paraît beaucoup plus clair mais du coup Floki il a proposé à Canute de faire le travail à sa place Canute il lui a dit que non il veut aller sur le champ de bataille directement tu vois bah tu sais pour le truc des négociations et tout et pendant qu'il parlait on a vu Torquel il arrivait en fonçant je l'ai vu frère je me suis dit oh non pas lui on a pas le métier je me suis dit ça doit être la la merde parce qu'il arrivait en criant avec des chevaux en plus voit, il est en train de les faire souffrir il arrivait grave vite. Après il a sauté du truc, ça s'est écrasé, il a foncé vers Canute. En plus on voit même il y avait des soldats qui voulaient l'empêcher le, de marcher, tu vois, il voulait le bloquer, lui il les a dégagés, on arrivait déjà rien que son arrivée, ça a annoncé à la couleur. Et du coup il était énervé parce que Canute il a arrêté la guerre comme ça à l'improviste Et lui il voulait tuer le général Sauf que Canut il lui a dit non c'est bon maintenant ils ont gagné la guerre Donc c'est bon tu vois ils, ils peuvent revenir à la paix Mais Torquel il voulait pas Parce que lui tu vois il prend du plaisir à faire la guerre à combattre et tout Et on lui enlève ça d'un coup Donc il était énervé Et Torquel il l'a rappelé à Canute le moment où il avait dit qu'il voulait le voir de ses propres yeux tu vois Voir son évolution Voir comment il va s'améliorer Son ascension tu vois Et du coup là il dit que maintenant Il, carrément, il le considère même pas comme le roi d'Angleterre Et il lui dit qu'il doit passer par la voie du sang comme Askeladd Donc ça tu vois au début on comprend pas trop Mais plus tard on va y revenir et du coup je vais pouvoir expliquer Ses propos quand il dit passer par la voie du sang Parce que moi quand même j'ai mis, mis assez de, de temps pour capter Même si ça voulait dire le meurtre tu vois la guerre et tout Mais on comprend pas euh, le lien Mais après ça on a vu Canut il était en train de parler avec Eadric Et en fait il était là pour les négociations tu vois à la base Parce que Eadric il avait proposé des trésors d'une valeur de 8000 livres Comme ça Canut il, il quitte le territoire Il le laisse tranquille et tout Et Canut il lui a reproché de vouloir payer son roi pour pour lui faire quitter son royaume. Et carrément, tu vois, il est en train de l'engueuler, il a retourné le truc contre lui, tu vois. Carrément, il l'avait passé de l'autre pour le fautif, et lui disait "Je euh, crois que je suis venu pour l'aumône ou un truc comme ça, alors que je suis ton roi, tu es sur mon territoire." Carrément, il a inversé les trucs. Et le fils de Hadric s'est énervé, il leur a dit "Non, leur roi c'est Esselred le descendant de Wessex et Canute, c'est pas le roi, tu vois, tu sais parce que ça l'a énervé." Et Canute, il lui a dit qu'effectivement il y a quelqu'un d'autre qui veut prétendre au titre de roi, sauf qu'il peut pas y avoir deux rois en même temps. Et donc l'un des deux doit mourir, et ça en fait quand lequel il disait la voix du sang, parce que la voix du sang, c'est le fait de tuer pour pouvoir se frayer son chemin vers la roi royauté de l'Angleterre. Il faut qu'il tue Esselred comme ça, tu vois, ce sera lui le seul roi d'Angleterre. Et de façon en plus, la voix du sens, c'est le nom de l'épisode, donc ça montre que c'est vraiment significatif et que tu vois, c'est, un truc important. C'est pas juste une phrase comme ça qui, qui a pas vraiment de sens et tout. Là, de façon en plus, Villeneuve Saga, tout est significatif. On peut trouver des sens, des, des, philosophies, des, des significations un peu partout, tu vois. Et ça aussi que j'aime bien dans Villeneuve Saga. Et Canute il a dit à Eadric que Esselred, en fait, c'est un traître, c'est un lâche qui a fui la guerre et tout et qui a abandonné son royaume. Et il a pris un verre dans sa main et il a demandé à Eadric de tuer le roi. Et donc là, on a revu le moment avec le verre qui est et c'est ça en fait quand je disais tout à l'heure qu'on a vu une scène qu'on pouvait pas trop comprendre et tout et ben bah maintenant on la comprend c'est le fait que Canute il ait fait en sorte de faire assassiner le roi et et donc il allait se faire empoisonner et du coup ce moment tu vois il montre que plus tard il l'a vraiment fait et que en fait là ils sont destinés tu vois ça montre que là leur destin il est écrit il doit mourir Celle euh, et Canute il a dit à Floki que Eadric hey, c'est pas un pleutre c'est à dire c'est un mec qui a du courage et tout donc ils peuvent le mettre à l'épreuve et là tu vois il l'a ramené dans un endroit où il y avait une espèce de tour de bois ou un truc comme ça tu vois et ils l'ont brûlé et on a vu que du coup avec la fumée ça a fait un signal il y avait plein d'autres endroits où il y avait la même fumé, ça a brûlé, et Eadric il était perdu il a demandé à Canute qu'est ce que c'est que ce signal, ça veut dire quoi parce que lui en plus il s'inquiétait pour son pays parce que c'est un mec il aime bien son pays et c'est un mec fidèle tu vois et Canute il a dit à Eadric que là il a réduit toute la merci en cendres et s'il si veut carrément il pourrait réduire toute l'Angleterre donc tu vois il lui a dit carrément d'acheter la, la paix en Angleterre enfin s'il veut pas que son pays soit brûlé il va devoir tuer SL Red, parce que là Canute il lui a montré qu'il est en pouvoir de le faire et là on a encore eu une scène avec le narrateur tu vois où il y a un narrateur qui explique du coup ce qui s'est passé et donc on a dit que un an après SL Red 2 il s'est fait tu sais il est mort et sa mort elle a été attribuée à la Maladie, donc ils ont considéré qu'il est mort d'une maladie. Alors que non, frérot, c'est clairement Canute qui l'a assassiné. Donc du coup, c'est son fils qui est venu sur le trône. Et son fils, Edmond, il a combattu l'armée de Canute Carrément, en plus, il leur a fait des grosses pertes. Sauf que sept mois après, il est mort. Pareil de la maladie. Donc tu vois, c'est la même chose. Il s'est fait assassiner mais s'attribue à la maladie. Donc euh, les gens ils savent pas. Puis pour finir, le moment qui était écrit, qui était destiné, Canute est enfin venu sur le trône. Et en plus, du coup, bah forcément, tu sais, il n'y avait même plus de choix. C'est en plus la légitimité du roi, elle était, elle était remise en question. Les gens ils se demandaient est-ce que c'est plutôt Canut qui devrait être roi Est-ce que c'est raid Comment se fait qu'il y a deux personnes qui voudraient être roi tout ça là il n'y a plus aucun choix possible là Edmond le fils de Esselred il est mort enfin ouais du coup les deux ils sont morts quoi Esselred et son fils ils sont morts il reste plus que Canut et du coup bah voilà c'est un danois qui est venu sur le trône et qui est maintenant roi de l'Angleterre et du Danemark donc Britannien en fait je crois c'est comme ça qu'il l'appelait le territoire euh, britannique en général et du coup maintenant on voit que ça y est Canut il a réussi à gravir les échelons à monter et en passant par la voie du sang donc il a fait ce que Torquel disait et donc la voie du sang bah tout simplement c'est le fait de tuer comme ça pour arriver à monter et à gravir les échelons et quand même pendant cet épisode on n'a pas vu Torfee, ni Einar, tu vois, c'était complètement centré sur euh, Canute, l'Angleterre, Floki, Torquay. Donc, tu vois, ça change un peu. Et je pense que ce qui va être fait, c'est qu'on aura les deux histoires en parallèle. Du coup, ce qui se passe en Angleterre avec euh, torfin et Einar, tu sais, quand ils sont esclaves et tout, et Canute qui est en train d'étendre son pouvoir. Lui, les deux, ils vont se réunir, tu sais, les deux histoires, elles sont parallèles, mais elles vont se rapprocher. Et on va voir, du coup, torfin qui va retrouver euh, Canute. Et peut-être que ça pourrait être bien, parce que, même comme je disais en plus l'autre fois, hein, une conversation entre torfin actuelle et Torquay, ça pourrait être incroyable parce qu'il a beaucoup changé. Et du coup, je me dis que franchement, ça pourrait être vraiment bien. Donc, je suis pressé de voir la suite je vous propose du coup la review de l'épisode 6 de la saison 2 juste ici. Moi je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.